Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils ont reconnu la musique. En rendant invisible un cache, le professeur fait apparaître les bonnes réponses placées en arrière-plan. On a préparé dans une page du tableau les textes de l'exercice. Il s'agit maintenant pour l'essentiel d'insérer des sons dans la page du tableau.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 Dans le cas de la seconde image, le fichier son est incorporé à la page. Un clic sur l'image déclenche la musique. Aucune barre de lecture n'est disponible. On prend l'outil texte, on clique sous la première zone de réponse et on modifie les attributs de texte avant la saisie. On choisit la couleur rouge, ces attributs seront conservés jusqu'à la prochaine modification. On tape la première réponse attendue la seconde. Le cache est un rectangle de couleur qui sera placé entre les éléments de l'exercice et les bonnes réponses. Dans la palette d'outils, on prend l'outil rectangle, on choisit le noir comme couleur de bordure et la plus petite épaisseur. Pour le remplissage, on choisit le jaune. On aurait pu choisir le blanc pour rendre le cache invisible. On trace le rectangle. Comme c'est le dernier objet dessiné, il est au premier plan et masque la totalité des objets de la page. Avec l'outil sélection, on sélectionne le rectangle et dans la barre des menus, on choisit « Format, tri » puis « Arrière-plan ». Il est nécessaire de placer les éléments du corrigé derrière le cache. Avec l'outil « Sélection » et la touche « Ctrl ou « Majuscule » enfoncée, on sélectionne les deux zones de texte correspondant aux bonnes réponses. Dans la barre des menus, on choisit « Format, tri » puis « Arrière-plan ». Les réponses sont alors masquées. Pour éviter que les éléments ne bougent quand les élèves viendront écrire leurs réponses au tableau, il est nécessaire de les verrouiller à l'exception du cache. Dans le menu, on sélectionne « Édition » puis « Tout sélectionner ». Avec l'outil « Sélection » et la touche « Contrôle » ou « Majuscule » enfoncée, on clique sur le cache pour le désélectionner. Les éléments désirés étant sélectionnés, on choisit dans le menu « Format à verrouillage » puis « Verrouiller ». On enregistre le fichier dans son espace de travail en lui donnant un nom explicite. On teste le bon fonctionnement du cache. Pour révéler les réponses, il suffit de prendre l'outil remplissage objet et de ne choisir aucun remplissage pour la couleur. En cliquant sur le rectangle, on le rend transparent et le corrigé apparaît.